Je m'appelle Madeleine, j'ai 11 ans et je suis en sixième. J'ai beaucoup depuis le CP CE1. J'aimais ai beaucoup lire les contes, contes de fées. Aujourd'hui, j'aime beaucoup les livres fantastiques. J'aime bien quand bah, il y a la magie, un peu, ça me merveille. Le matin ou le soir, je lis et puis je me rends compte que ça fait déjà une heure ou deux heures que je lis. Je me dis « Ah mais là, faut que je dorme, faut que je m'habille, etc. » Je sais qu'il y avait ma sœur tous les soirs. J'adorais aussi qu'elle me lise une histoire, mais je sais plus laquelle. Et après, elle me mettait une berceuse et je m'endormais et elle me lisait l'histoire avec. Ça me rappelle les bons souvenirs. Avant, j'avais envie de devenir euh, écrivaine, mais maintenant, je sais pas trop. Enfin, Je suis attirée par plein d'autres choses, du coup, bah, je sais pas. Souvent, les livres sur la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, mes parents ils disent « Tu liras quand tu seras plus grande » parce que pendant ce temps, c'est pas ça me donne envie de euh, grandir pour savoir si c'est intéressant. Je viens de lire l'Odyssée d'Homère et j'ai beaucoup aimé. C'est euh, la prof de français qui voulait qu'on le lise et bah, ça m'a beaucoup plu du coup. Bah. Je, je l'ai lu très vite. Je... Euh, ça raconte euh, l'histoire euh, d'Ulysse qui rentre chez lui après avoir fait la guerre de Troie. C'est que c'est très bien détaillé donc des fois ça fait un peu peur quand même. C'est un peu débutant aussi parce qu'ils expliquent super bien. Des fois j'ai stressé, j'avais pas envie de lire parce que ça me faisait peur. C'était trop bien. Mes amis et moi, ça nous intéresse beaucoup la mythologie grecque. Le fait que ce soit pas réel, qu'il y ait des animaux fantastiques, des choses bizarres ou stylées un peu qui se passent. Dans la petite île d'Ithaque, Pénélope et son fils Télémaque attendent Ulysse, leur époux et père. Voilà 20 ans qu'il est parti pour Troie et qu'ils sont sans nouvelles. De l'autre côté des mers, Ulysse a pris le chemin du retour depuis longtemps déjà, mais les tempêtes, les monstres, les géants, les dieux parfois l'arrêtent ou le détournent de sa route.